Comment enlever le trou dans la voix quand on monte Tu sais, des fois, quand on arrive dans les aigus, hop, il y a la voix qui saute ou voire des fois, il y a même un trou dans la voix et il nous, il nous manque des notes. On va voir comment on peut faire. Je vais te donner plusieurs stratégies. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour chanter et se faire plaisir. Alors euh, le trou dans la voix, eh bien, il est vrai que euh, quand on monte dans les notes, on monte ah, ah, et puis à un moment, il y a un petit décroché comme ça, ou voir il y a même un trou et le son s'arrête et il nous manque des notes. Donc ça c'est très courant. Alors moi, ça, ça m'arrivait euh, euh, tout, hein, tout le temps quand j'ai commencé à travailler la technique. Maintenant, euh, je peux faire une sirène et monter sans qu'il y ait de décroché. Je te montre. Ah, Là, tu as entendu, il n'y a pas de saut, il n'y a pas eu de trou dans ma voix. d'accord Alors, comment on peut faire ça euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui me permet de faire ça, c'est le fait d'avoir une voix qu'on appelle équilibrée. Équilibrée, ça veut dire quoi Ça veut dire que les muscles qui sont en jeu ne vont pas travailler par un coup. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir je sais pas, un muscle qui tire et puis, hop, et puis tout d'un coup l'autre qui lâche et puis ça fait un à coup. Ça, ça peut te créer des trous dans la voix, d'accord Donc là, ça veut dire que mes muscles qui travaillent par paire euh, eh bien euh, travaillent bien en synergie de manière progressive. Okay Donc ça c'est avec, avec l'entraînement, je vais t'en parler. Une voix équilibrée, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que le souffle, le souffle, le flux d'air est bien régulé. Parce que dans les graves, au milieu de ma voix ou dans les aigus, je ne vais pas avoir besoin du même dosage euh, au niveau de mon flux d'air et j'arrive à le corriger au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait un trou. Des fois, le trou, il peut être créé par le robinet d'air qui se ferme en plein milieu sur certaines notes et hop, tu n'as plus de son. Ou à l'inverse, le robinet d'air qui s'ouvre en trop et du coup, ta voix, ça fait un gros décroché et c'est vraiment très sonore. On le remarque vraiment dans ta voix. Ce qui peut se passer aussi, c'est que tu fasses des choses avec ta mâchoire, avec ta langue, etc. On va voir. Alors, équilibrer le souffle, d'accord ça, ça va être des exercices de flux d'air. Je t'en ai mis pas mal sur cette chaîne YouTube, tu pourras aller les voir, mais ne serait-ce que de faire des tris, faire des sirènes comme ça en tri, ça peut être une bonne solution. d'accord Donc ça, ça va être pour équilibrer le flux d'air. Ensuite, ce que je t'ai dit, c'est que des fois, tu vas peut-être faire des trucs avec la langue ou avec ta gorge ou des choses qu'il ne faudrait pas. Par exemple, je monte. Ah, et puis tout d'un coup, je modifie euh, rapidement la forme de ma bouche. Ça va créer en fait une sorte de, de saut acoustique, d'accord, parce que c'est comme si je changeais la taille de mon instrument très rapidement, c'est comme si je passais d'un violon à un violoncelle très vite ou l'inverse, d'accord, euh, et donc bah, ça va s'entendre, et ça, ça peut être aussi le trou acoustique, d'accord, et bah, ce passage là, on va vraiment l'entendre dans ta voix parce que tu changes violemment la forme de ta bouche. Donc là, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner aussi à faire des sirènes en ne faisant rien, le plus simplement possible. Je vais même tirer la langue. Ah bon, on peut faire ça, d'accord Donc c'est un, une autre stratégie pour toi, pour t'entraîner. Je vais t'en donner encore une autre. Alors avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification pour être prévenu quand je serai en live. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tes amis. Si tu as déjà entendu quand ils chantent, que des fois, hop, leur voix saute dans les aigus, ben ça, leur, ça leur rendra service et ça leur fera très certainement plaisir. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir jouer aussi avec le volume. C'est-à-dire que quand tu sens... Va y avoir le trou, qui va y avoir le que ta voix va sauter, joue avec le volume. Et donc là tu as deux solutions, ça dépend où tu en es, soit augmente un petit peu le volume, soit réduis-le un petit peu. Et tu vas voir que peut-être qu'en montant ou en descendant tu ne devras pas faire la même chose, mais il faut tester. Donc je vais faire Ah, là je sens que mon volume aurait tendance à baisser. Ah, et là j'ai juste décroché, d'accord Ce que je vais faire c'est que je vais compenser un petit peu mon volume en montant. Ah et là, le trou a été gommé. Yes, donc ça, c'est encore une autre chose que tu peux faire. Toi, je te donne plein de stratégies. Hein tu peux travailler ton flux d'air, tu peux travailler le moule, euh, le moule vocal donc le, en, ah, en tirant la langue comme ça et en faisant une sirène en bougeant le moins de choses possible. Et puis, tu peux travailler, là, comme on l'a vu, les effets de volume qui vont aussi pouvoir t'aider à gommer ce passage. Maintenant, pour les plus... Euh, spécialiste d'entre vous, je vais vous donner, vous donner une dernière stratégie. Avant, pendant que j'y pense, je t'ai mis des exercices pour euh, entraîner ta voix d'ailleurs, des échauffements. Je t'ai mis quatre ressources différentes. Tu vas les trouver dans la description sous cette vidéo. Tu un lien, clique dessus tout simplement, tu indiques une adresse mail, ton prénom, vérifie bien que le mail que je vais t'envoyer n'arrive pas dans tes spams ou dans les indésirables ou dans les promotions. D'accord Et à l'arrière, ce que tu peux faire, c'est que quand tu as retrouvé mon mail, renvoie-moi juste une petite réponse, tu dis OK, c'est bon, bien reçu, un petit mot comme ça, comme ça, moi je sais que c'est arrivé à bon port et que tu vas pouvoir faire tes exercices. Alors, cette dernière stratégie, c'est voilà, pour les plus, les plus avancés d'entre vous, ça va être d'utiliser en fait. Les différentes voix. Donc, quand je suis dans mes graves, je vais utiliser ma voix de poitrine et je commence ma sirène comme ça. Ah. Ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont ensuite basculer en voix de tête. Ah. Et on a entendu se décrocher parce que je passe d'une voix de poitrine à une voix de tête. Et ça, acoustiquement, si on regardait ça sur un analyseur de spectre, on verrait qu'il y a un moment un, un, un switch harmonique qui est très violent et qui fait qu'on l'entend. D'accord Et qui fait qu'on l'entend. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va être des petits malins on va utiliser la voix mixte. D'accord Et je t'ai fait des vidéos sur cette chaîne YouTube tu pourras aller fouiller dans les playlists. On va utiliser la voix mixte pour faire la jonction entre la voix de poitrine et la voix de tête. Et ça, ça va nous permettre de masquer, en fait, de masquer ce passage et de gommer le trou qu'on a dans la voix. Ah, donc, je te le fais sans. Ah. Donc là, on a entendu le, ah, le décrocher du passage de voix de poitrine à la voix de tête. Je vais rajouter ma voix mixte au milieu. Ah, et magie, le trou a été gommé. Le passage a été masqué. Donc ça, c'est pour les plus avancés d'entre vous, d'accord Je sais que je, là, je, enfin, je me rends bien compte qu'il faut plus de techniques pour faire ça. Mais voilà, je t'ai donné comme ça au moins 4 stratégies dans cette vidéo.